Chers traders et investisseurs, vendredi 19 juin, bonjour. Alors, ce matin était, enfin, aujourd'hui était un jour très particulier puisque c'est le jour des quatre sorcières et c'est donc un jour très très important après, après tous les événements que nous avons subis au cours de ce dernier trimestre. Donc, il ne fallait pas ce matin donner plus d'importance que ça aux éventuels mouvements erratiques qui ont effectivement eu lieu sur les différents marchés européens. Néanmoins, les marchés ont ouvert et sont restés bien orientés avec des performances proches de 1% dans l'ensemble de hausse. Cependant, nous restons dans l'incertitude la plus totale. Il est impossible de prévoir le futur proche ni même encore plus éloigné des marchés, et bien malin celui qui sait le faire. Encore une fois, nous restons très corrélés à la situation sanitaire, et donc la prudence extrême demeure, surtout à la veille d'un week-end. Ce n'est pas facile, je sais, il faut prendre son mal en patience, et le day trading est roi. Dans ce contexte, nous avons toujours difficile, nous avons réalisé 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de deux médailles, espérons un après-midi après tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.